Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment paramétrer les ouvertures, notamment les portes, les fenêtres et aussi les paramétrages de la coupe pour les donner un aspect plus réaliste. Que ce soit dans Chicago ou dans Lumion. Donc, une fois que vous aurons euh, réalisé ces opérations, l'exportation vers le logiciel de rendu, que ce soit sur ou Lumion, vous donnera un aspect plus vif. Et vous pourrez constater, vous donner vos appréciations en commentaire. Donc, si tu es nouveau, nouvelle sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager la vidéo. Donc, sans toutefois tarder, nous allons commencer. Pour cela, nous avons d'abord commencé par dessiner un truc euh, anarchique à l'extérieur pour que vous puissiez voir quelle sera la différence entre ce bâtiment qui est dessiné sans aucun paramétrage et un bâtiment dessiné avec tous les paramétrages. Donc euh, dans la vidéo précédente, j'ai montré comment créer un mur en structure composite, donc euh, un mur constitué euh, des blocs d'agglos et de ces joints et de ses, de ses couches de finition. Donc euh, sans toutefois tarder, je vais juste activer les couleurs. Dans notre, dans notre je vais les lier donc, ils auront une seule couleur ça sera l'enduit blanc naturel donc il faut se cliquer là pour, pour les surfaces pour que les au niveau des angles euh, nous, nous ayons les mêmes les mêmes couleurs donc je vais aussi là je vais mettre ici à 0, là à 0 et là à 0 du projet puisque je suis au des aussi donc il faudrait que ça commence au niveau 0,0 0. j'ai déjà créé mon mon mathé à du composée qui est là je l'ai appelé démo je l'ai appelé démo donc je vais mettre le lien le lien de cette vidéo de, de, de création de, de mieux à composé dans dans le dans le lien de la description donc sans trop tarder je vais venir dans plan et coupe plan et coupe donc là vous voyez c'est très simple je vais juste mettre ici couleur noire du puisque là c'est ici bon je prends code couleur 41 je mets ça 0,20, ça n'a pas changé grand chose vous allez constater cela à la fin en 3D quand je clique sur OK j'aime peut-être là, je clique un truc là, un truc très basique hein. c'est pas juste une démo pour vous, pour vous montrer comment paramétrer vos ouvertures donc on constate déjà qu'ici et ici, il y a déjà une petite différence au niveau même de la 2D ce que je vais faire, je vous suis venu dans euh, les, les, les portes et notons aussi que que ce soit en H4 19 jusqu'à jusqu'à jusqu'à 2010 2026 la version récemment sortie c'est la même procédure donc rien n'a changé là ici vous pourrez choisir le style de porte vous pouvez choisir avec carreau ou avec quoi ça dépendra de vous là aussi pour choisir le poignet j'aime le poignet P5 là au niveau du style je ferai souvent sans gris en fonction de ce du l'envoi puisque si peut-être dans une chambre vous allez dans, dans une douche n'allez pas prendre une vidéo totalement ouverte donc ça sera ouvert ici, au niveau du, du haut donc on va devoir avancer c'est du de touche rien là aussi là aussi mais bon, ça va dépendre de vous de vos affichages vous pouvez choisir qu'en que en 2D la porte sera 90 degrés mais en 3D elle sera ouverte donc nous allons essayer de faire cela ici mettre ici à 45 degrés en 3D vous, vous verrez ça ne sera pas visible en 2D parce que les 2D sont à 90 degrés nous allons continuer. Là aussi, avec les lignes d'ouverture, je vous conseille de les retirer parce qu'elles seront visibles sur le logiciel de rendu et ce ne sera pas trop trop beau à voir. Donc, on les retire. On continue. Là, je prends souvent au niveau du, soit je prends l'aluminium au niveau du cadre, cadre extérieur et des bâtons. Soit je prends l'aluminium, soit je prends le bois chaîne parce que le bois chaîne est plus réaliste. Ou bien le bois cerisier aussi. Et au niveau du verre, du verre, je vais prendre le volume zone 2 que c'est style bleu, bleu que vous voyez là donc je vais paramétrer ici, prendre la couleur 0,01, 0,01 et la prendre 0,20. Et je vais continuer en avançant. Et pour ceux qui voudront paramétrer l'intour ça va dépendre de vous, mais je ne vous conseille pas parce que je vais vous montrer comment paramétrer tout cela lors de la réalisation des coupes. Des coupes euh, de, des projets. Donc là, nous allons ouvrir un projet, nous allons réaliser coup couple. Donc je vais prendre le bois chaîne, puisque c'est ce bois que j'ai choisi. Alors, sur le cadre, je vais aussi paramétrer ici. À couleur couleur le sur de couleur 7. Nous allons descendre, prendre ici 0,018. je vous conseille de le mettre toujours en noir. Vous mettre le noir ou bien soit le gris. Ou bien le. Non, une couleur qui tend toujours vers le sombre en fait. Et ça dépendra de vous. Là, nous allons venir ici sur la coupe, paramétrer ici à. À 20, ça va pas déranger. Là aussi, à 20. Cliquez sur... Ok, donc, on vous partir pour la porte. Vous voyez qu'il y a un endroit qui est toujours orange. Donc, nous allons encore chercher cela pour essayer de, de modifier. Donc, nous n'avons pas touché. Nous n'avons pas touché. nous allons encore regarder. Là, c'est bon. Donc, voyons voilà, là, c'est devenu totalement noir. Donc, regardez juste ce que nous allons faire. Donc, sur... Bon, hauteur 2,1 et à l'âge 1,5 donc appuie étage 0 si vous voulez que peut être votre porte soit perdu, de, de, de, de, de se reposer au niveau 0, 0 vous pouvez juste mettre la valeur ici mais dans notre cas on laisse ça à ce niveau donc que je suis ok nous allons positionner notre porte et aussi le sens d'ouverture, le sens de ce soleil ici que vous voyez sur votre projet est très important parce que c'est le sens de réflexion de la lumière sur votre projet. Donc il est bien de le laisser intact comme il est dans Donc vous le positionnez vers l'extérieur lorsque vous positionnez vos ouvertures, Donc nous allons faire là. Maintenant, à partir de ça, vous pouvez le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. je vais mettre ça à l'extérieur. Et aussi... Je vais du deux juste juste juste une démo, et aussi paramétrer les fenêtres. Avant de partir, vérifier cela en 3D. Donc nous allons prendre une fenêtre, euh, le battant 24. Donc là aussi, nous allons juste paramétrer au niveau du coude, des couleurs. C'est très important aussi les lignes d'ouverture. Là aussi, ça s'enrôle ça devant. toi. ça? Bois chaîne. Donc nous allons venir prendre le bois. Chien. Bon, c'est visible Je prends de bois chaîne volume zone 4 là donc là nous allons continuer nous allons venir sur mettre euh, 0,01 encore ici aussi nous allons mettre euh, 0,1 et nous allons avancer avancer avancer avancer avancer en dit par rapport au paramètre de l'entour, nous allons expliquer cela dans la vidéo à venir donc euh, si vous avez des préoccupations n'hésitez pas à les mettre en commentaire donc nous allons continuer là 0,20 nous, nous allons activer plus le coup de 2 mettre là et mettre ça en, en noir ensuite allez voir ce que ça donne en 3D c'est totalement noir et on clique sur. bon on vérifie sa coupe là c'est 0,01 là c'est 0,020 je pense que nous allons cliquer sur ok là dans notre lenteau c'est du 1,5 je vais revenir ici d'abord parce que notre porte était à 2,1 il faut donc aussi que les linteaux soit soit égaux en fait donc nous allons mettre ici à 1 le, le mur d'allège 1 mètre, soit de prendre vous pour se mettre et ici vous se mettre 1,1 donc en faisant 1 mètre plus 1,1 ça doit donner l'autre hauteur de hauteur finie de la porte qui sera les 2,1, nous allons cliquer sur OK. Nous allons positionner notre fenêtre sans ouverture, extérieur sans ouverture, extérieur, nous allons faire ceci aussi de ce côté. Ceci de ce côté. Idem. Donc okay. ça sera un truc que. Vous allez constater ce que ça va donner par rapport à celui qui dirait. Donc allons juste constater ce que ça donne. Donc vous-même, après paramétrage et autres, vérifiez vous-même et dites-moi qu'ici, il n'y a pas une très grande différence. Donc, pour une conception qui respecte toutes les normes, il est bien de passer par ce paramétrage-là. Vous regarder regardez ce paramétrage. Et nous allons aussi partir en 3, en, sur la coupe pour vérifier, parce que c'est très important. J'ai bien précisé à ce niveau, niveau que la porte ça ouvert à 45 degrés en 3D et en 2D, et ne l'est pas. Vous voyez, vous constatez avec moi. Nous allons partir sur la coupe. Donc, nous allons déplacer cette coupe-là, positionner dans notre projet nous allons l'ouvrir à A tout simplement, c'est vrai que dans la prochaine vidéo nous verrons bien comment paramétrer aussi les coupes nous verrons bien comment les paramétrer bon, là, vous voyez c'est bien noir c'est celui celui qui est derrière à, à l'arrière là, donc vous voyez, le niveau, je vais prendre l'outil ligne pour vous montrer pourquoi j'ai mis le, le, le niveau de mon Dento A ah, regardez, constatez vous même Là, une fois que votre projet doit passer devant une commission, même si vous avez peut-être commis quelques erreurs à ce niveau, cette, cette erreur-là sera, en fait, il n'y aura pas, si vous respectez toutes les normes de conception toutes seront, tout votre projet sera respecté. Donc, euh, si, merci pour votre attention. À nous revoir la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.